Okay. Mm -hmm. sortir comme et de respirer et de l'art j'ai j'allais dire Je c'est okay. moi que j'ai raté les bus je vais pas prendre les bus non, non tu veux me long de mes maras au long de est off hum? j'ai le raté les bus <rires> toute ma vie à l'île Maurice ça se résume à rater les bus toute ma vie à Maurice se résume à rater les bus, c'est abusé. Là, on est en train de partir à acheter les pains parce que j'ai trop envie de manger du pain ce, ma, ce midi parce qu'il est déjà midi. Bah, c'est midi, j'ai trop envie de manger du pain. Et Jérémy, il a tout mangé, il a tout mangé, il a même pas pensé à sa soeur. Maintenant, moi, je peux pas juste prendre ça comme ça donc il faut que j'aille chercher du pain donc du coup je suis en train d'aller chercher du pain mais du coup en même temps je suis en train de parler <rire> ok allez allez je vais me calmer. <rire> là bon travail pour Très bien, il y a du pain Oui Quatre, euh, c'est combien C'est combien C'est Bah du coup, euh, pour 30, quest qui que ça fera combien Non, c'est vraiment ça Du coup, j'achetais ça, comme ça, les pains Je vais. Hello, hi everybody, C'est me again. Je vais à Conlieville voir ma copine Dahlia, qui, qui m'a appelé. Et c'est le cas. Oui, Là, je viens chercher Dalia Elle doit se trouver ici, dans notre université. Je me retrouve à Conlieville. Voir comment je suis. <rire> Army. That's a fiery name. Voilà notre université. Université de Mascarones qu'on est vieux. Donc c'est ici que ma soeur a étudié. Voilà la montagne, la maison est là-bas. Très loin là-bas. Je n'ai pas étudié ici parce que ici c'est les ingénieurs, euh, les informaticiens et tout et tout. Thank <laughs> you. Charles grossi so, so, what? What? so you beautiful So what Thank you <rire> J'ai mais c'est vrai, j'ai grossi mais moi aussi, j'ai grossi, t'as pas vu ouais. Mais je joue tout <rire> Bon, Dalia, je ne dois pas être sous l'influence de cette fille Elle m'a fait prendre des engagements que je, ne... <rire> que je ne pense même pas respecter Cette fille Explique-toi, pourquoi tu m'as fait ça Bah c'est parce que tu es future... Euh... Et tu as uh -huh. C'est bien si tu prends tes responsabilités, On Non, babe, Non, mais j'ai pas décidé ça It's different, bye bye It's different It's different for what It's different because... Non mais c'est juste une occasion, une opportunité... Non que... mais c'est 8h à 17h Wesh, mais tu auras beaucoup de choses. Il y, a, il y aura des coachs professionnels qui vont te t'encadrer. Tu auras des petits déj, tu auras des déjeuners entre-temps, tu vois. Même si ça ne va pas te convaincre, je sais. Ah, yo. Non, mais tu sais, je là, je suis en train de chercher mon intérêt. Si je vois mon intérêt qui me convainc, je vais de me convaincre. Si, vraiment, c'est... Pour ton intérêt, ben, dis-toi que tes intérêts seront avec euh, les trucs seulement. De quoi Tes intérêts Ouais. C'est euh, tout simplement euh, mm -hmm. ben, voilà, le fait de participer. <rire> J'ai fait quelque chose. <rire> je veux que ça soit sur mon CV. <rire> voilà, participation au Dell Sharp Top et tout ça. Il fallait que je fasse avant, comme ça, j'allais mettre ça sur mon portfolio. Oh. Ouais, tu peux mais... Aimer... Non mais ça serait toujours intéressant mais seulement 8h à 17h mon frère, ouais, frère. J'ai trop de temps mais pas pour rester à un son endroit comme ça oh. Je sais ça non, je suis... ça peut bien m'intéresser mais les laissant la 8h à 17h Waouh Je passe tout mon 24h là. Ouais ça c'est pas pour moi J'hésite c'est pour ça qu'avec ma tête me t'es sûre que tu vas venir et la meuf est certaine <rire> Elle a ajouté certaine Et certaine Bravo T'es sûre mm. et certaine mm. Parce que dans ma tête je me dis non Non Mais du coup tu travailles pas Je, je me rappelle, on était venu ici pour manger Ah regarde, il y a un tout bus tout. en plus là-bas Il n'y a, a pas de, de bus stop là-bas devant C'est par aux îles Là c'est vraiment... <rire> il que tu touches bien, genre quand tu voyes bien Ah ok, d'accord Ah là là la vieillesse La vieillesse, bon ben Je, je suis très contente Là... Euh... On fait quoi <rire> On fait quoi non. Déjà j'ai raté le métro, tellement la discussion était pleine de sauce. Mielée. Juté. Pimenté. Pimenté. Juté. On court derrière les bus. Je te jure je rien. Oh là là. Attends, je t'aide. C'est comme fait. ça. <rire> ah, ok. C'est la tenir. Mais tu sais ça ah faisait... C'est pour mon tir, en fait après. Non mais chez moi c'est juste ici, je vais marcher, je vais arriver. Ah, ouais. ouais, au cas où il n'y a pas de bon, taxi. On de... là-bas. <rire> je suis là-bas. Bravo. Genre... Mais marche alors. Hello. Bonsoir. Marche c'est juste des ici. Des voilà. La vie est belle. Yes baby. La vie est belle. En plus c'est là fait. Où oh, ça? Ah ouais. Où, où se trouve la le C'est C'est là, là T'as la démoufade en moi. <rire> life is good anyway, so life is good. That's right. La vie est, est belle en, en, en magasin quoi. Tarafienne, Tarafienne, Tarafienne. Non mais c'est moi qui es belle, mais est belle ou bien c'est vraiment l'iPhone Non mais es vraiment belle mon cœur tu doutes de ta beauté oui mais t'es trop belle mon merci gars merci à l'écran de l'iphone pourtant lorsque je prends le caméra avec moi je me trouve pas du tout contre. mais chérie t'es trop belle wesh mmh. mais, mais qui va qui qui qui va qui va qui va contester t'es trop belle c'est trop taxi je te dis, ma chère, ici à l'île Maurice, c'est ça. Si c'était à Kinshasa, on allait déjà voir le taxi, même la moto là-bas. Et on part. Mais l'île Maurice, tellement c'est une maurice. Tu trouves toujours des transports partout. Je te dis, tu veux. Ça, c'est les derniers tes soucis en fait. Mais là, c'est la première des choses. Tu stresses, mais comment je vais rentrer Tu sens. Oh, regarde les taxis. Mais va par là-bas. Tu sais pas où Tu comment les choses vont. Waouh Ça fait tellement longtemps, mon ancien quartier. <rires> Et dire comme mon ancien quartier. Waouh. Ah. Wow. Tu sais la vie, euh, like, on avance en moi quoi. Genre, on est en train de grandir là. C'était plus... 2019 hier yeah. Et aujourd'hui tu t'en souviens comment des fois, hein, on prend tout personnellement, lorsqu'il y a quelque chose... Tu sais pas comment on a fait des pleurs nichards dans le bus là ouais. ouais Lorsque je, je me comprends de ça, vraiment moi c'était du n'importe quoi. En plus, ouais, c'est parce qu'on nous avait pas salués, les gens ont changé... Ouais, changés. imagine Les gens ouais, non, regarde, je... ont changé... Ouais, mais derrière... J'ai vécu l'enfer avec ton frère. On a vécu les paradis ensemble, franchement. Bravo. Franchement. Tellement. On avait hey. tout pour. J'imagine. D'ailleurs, elle pleurait pas. Elle pleurait jamais. Mais Et ce jour-là, elle a pleuré. Ce jour-là, j'ai pleuré. C'est vraiment ah, En plus, lorsqu'il y a des gens qui font ça, on se sentait. On se dit, oh. Oh, eh. ah, mais regarde maintenant comment on est eh. On s'en fout frère, frère. Même, là, même là on est en train de manger, il y a le chien qui est là, on dit pas ah, « on lui donne un chips <rire> !» <rire> dit... Allez, allez, vois ça t'est rendu le cas Oui, et tu sais, je serais même pas là en train de manger près d'un chien Voilà on va pas manger en plein air quand même Ouais tranquillement On disait pas aller chier, aller chier Tiens un chips Non on a grandi mon frère, Dieu fait du bon travail N'est ce pas, on a grandi On a grandi en tout cas En tout cas Tu veux nous apporter ou bien Taxi Taxi Franchement j'ai des... Non mais le truc c'est que cette heure t'as plus vraiment de vrais taxis. Pourquoi ils s'arrêtent pas Pourquoi ils s'arrêtent pas Bah je sais pas. On va arriver là-bas chérie. C'est là-bas qu'on aura le bus. On aura tout. Ah je te dis ma chérie. Franchement <rire> C'est Dieu qui nous soutient, ça. c'est On a pas grandi ma fille, hein On a beaucoup. <rire> Tellement... Lorsqu'on voit comment on était derrière là. Ouais. On est pas... Ah, heureux. on cherche. Il y a le bus. Il y a le ouais. bus. Non, attention. Ouais, on va traverser, mais attention. Chérie, on va traverser. C'est ce Rose possible. là On va traverser. Viens, on va traverser ces bus. Allez, viens. Oh Dalia, Et, ouais. <rires> Et puis Dalia, <rires> <rires> Et puis c'est vrai que là on va rater ces Ça, c'était une aventure. C'est <rires> <rires> oh, tout le temps ça avec Dalia. Ah oui, va si tu vas avoir des chose. Tu faut être déterminé, faut être en fait est Quelle heure 19 h Baby, en France, il y a encore un autre bus à attraper pour toi. Moi, je vais marcher. Est à quelle heure I don't know. Je ne sais pas trop. Et demain, à 17 h je rentre directement. Tu vas venir demain hum, On verra ça le matin. Je ne crois pas. Là, <rire> mais ça fait. Babe, where are you going Hey, bébé, je suis oh perdue là. Dieu. Oh, c'est comme changé. ça. <rire> je me suis perdue parce que je suis jamais arrivée ici la nuit. J'ai arrosé la joie Il y a pena, pena mon, ouais, yeah. hey. pena, Tu vois même là-bas, il n'y C'est là-bas que, que, là -bas que je vais prendre les taxis. Mais bon, de toute façon, je vais y arriver. Moi, je marche comme ça. Je vais y arriver, je veux vraiment y arriver. Allez, Moi je dois partir là-bas. Je reviens. Les aventures de Dalia et Raphaël <rire> à l'île <-Maurice. rire> <rire> je n'ai <J> <rire> pas le temps. <fond>, le temps de graffiti. Allez, Seigneur. Ouais, ouais. On fait comment On part voir les métros ou On fait comment on fait <rire> Si tu peux, chérie, tu peux. <rire> Tu vois, ici, il y a un peu de la lumière. Hmm? Oh oui, le métro! Il y a du métro? Je sais. Anuna, un Nancy un Dalière. Oh. Run baby, run! Yeah. Regarde oh, les le mêmes. <rire> <rire> run baby, run, run, run! Toujours. Moi, dis, tous les jours, je me dis, je fais juste Ouais, ouais, ouais. Alors, tu. Eh, hey, baby! Extend that to 1h30. Il y aura les métaux jusqu'à 1h30. Du matin? Je pense. Dema oui, puis on va demander la si, si, si. ah. Jusqu'à 1h30 du matin, vous aurez. Tous les jours? Non, aujourd'hui. À cause du carnaval. Ah oui, c'est vrai! <rire> baby, I have the grace of the Lord. Um, A cause de je vous dire que ça s'arrête à 6 heures C'est de Waouh! Ah oui! On allait rater ça. Voilà, père là-bas, père là-bas. Mon cœur. maintenant le truc c'est quoi? C'est ici ou c'est de l'autre côté? Non, c'est ici. Ici même. Il faut juste payer. D'accord. Il faut passer là-bas, c'est fermé. Il faut juste payer et puis. Baby, là où le métro va descendre de chez moi, c'est très loin et à cette heure, il fait très noir. Donc il faut que je prenne les bus. Oui. Que je descende, que je prenne les bus. Allez, allez, d'accord. Je t'aime, chérie. Allez, tu m'en pas pour faire le paiement, ça va Chérie, et si je raté les bus Toi tu as déjà l'assurance du métro. Pourquoi tu veux pas passer à moi Une heure du matin I have of the Lord my life. Allez, je crois que ce monde là, ils vont aller là-bas en fait. Ah ouais Ouais. Allez chérie, si tu as dit, tu arrives. C'est le métro Tu m'appelles. Allez, maintenant il me reste de prendre le lait bus. En tout cas, c'est la fin de ces vlogs, j'espère que vous allez voir ces vlogs avant. Parce que j'ai pu déposer Dahlia, elle est partie. Maintenant on va quand il va arriver et moi je vois prendre y va ceux qui sont là-bas J'espère que je ne vais pas rater ces bus là Coucou les amis, it's me again Yes, it's me, it's me Donc actuellement je suis en train de partir à Super U, il est 7h30 à 17h On va se voir avec Dalilou avec Dahlia pour aller manger la nourriture nigérienne mais oui, je n'ai pas pris les bus, je suis en train de marcher pour aller jusqu'à U parce que j'étais en train d'attendre un appel pour lui montrer tout ça mais comme il y a toujours des imprévus dans cette vie bah du coup je suis en train de marcher seule mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas du tout grave c'est pas grave, je comprends. comme <rire> Et bombe elle a dit au nom de Jésus. Bah du coup, euh, on devait se voir avec Amy. Amy, elle m'a fait de. Elle me pose un lapin. Pour me dire que c'est pas possible. Alors que.. Alors que, alors que. Mais bon, c'est pas grave. On y va. Euh. Avec qui sera là. Et le reste, on verra après. Say I Today is the second day of Miss. Apparemment, apparemment. Euh... Ouais. Oh, regarde ça, c'est pour nous ça. Il y avait The Name by Excellence. Yes! Yeah. The Name by Excellence. Okay. Maybe I'm going to. Attends, il y a un autre We love you. Oh. We appreciate you. Oh. Il y a Rafa qui est toujours. Laisse Elle reste silencieuse là-bas. Il y a moi et Bella. Ça, c'était une époque, ça. Franchement, et, et ça dire fait... que ça fait 3-4 ans. Plus, ça fait longtemps que moi, elle, on comme ça. Enfin, cette phase là c'est déjà passé parce que maintenant on se comprend on sait qui ouais. est qui tu vois avant c'est normal parce qu'on ne se comprenait pas encore qu'est-ce que l'autre n'aime pas, qu'est-ce que l'autre aime et eh, tout c'est normal mais maintenant oui, là mais, je sais que oui, si oui mais je... avec tous les deux c'est toujours le <rire> cas tu t'en souviens lorsque la non plage... parce que tu sais moi je suis flexible tu vois mm. mais euh, <rire> Mélissa c'était beaucoup plus Mélissa qui était trop euh, ouais. qui n'était pas trop flexible tu vois mm -hmm. et moi j'étais là je, je me taisais toujours <rire> Les Et moi je pas... bien de problèmes. Mais moi aussi apparemment des fois je suis pas flexible, tu vois. Ouais. Et là les choses euh... Ouais, tu es têtu parfois. Ah parfois. Mm -hmm. ouais, heureusement, c'est parfois, c'est pas toujours. <rire> ouais. Mais les parfois. filles, arrêtez. arrêtez <rire> là je dernier temps. On va partir. Chérie, elle a dit il a dit le premier bus stop. Est-ce qu'il va bon va pouvoir voir non, oui. okay. non mais non, <rire> <rire> non, ça des... Ah ouais ils ont décidé des trucs c'est trop mignon vraiment ouais. mmh. ouais. ouais. très original regarde là aussi de la Waouh! Wow. Ouais, hein. ouais, hein. bébé tu es sûr qu'on va pas s'y perdre non t'inquiète le, le, le premier bus c'est là-bas Tu connais yeah ça tu connais moi je connais... moi-même je, connais... moi je connais pas mais toi tu connais mon quartier plus que moi pas avec qui tu es là ouais tu es qui alors il <rire> y a la moitié l'imposteur ouais tu s'est trompé ouais à la dernière minute ouais si c'est dans le son c'est dans le son ah ouais <rire> attention bah, s'il n'y si a pas de foufou là je vais les foufou et des fiens 4 ans de cela, le fait du manioc avec coco, jusqu'à ce jour 4 ans de cela, je vais t'offrir tes mèches, je vais te traiter, tout ça 4 ans de cela, les feuilles de manioc jusqu'à ce jour, les porcs, on a mangé Les mèches, oui, les mèches, chaque mois d'automne, j'attends Et puis si, c'était était, j'allais dire, 4 ans de cela, Briani Non, c'était quoi Poulet, c'était quoi Les trucs là, qu'on, qu'est-ce qu'il est c'est cuselet ouais t'as dit le là non mais j'ai commandé hein j'ai commandé tu as commandé. <rire> commandé quoi c'est de mon cœur et tu sais j'avais commandé chez la fille euh, malgache là Cynthia, Cynthia. ouais j'étais choquée quand j'ai vu la quantité C'est petit j'avais mal au cœur je me suis dit c'était combien de temps pour en plus ouais Yeah. les oui. 5 est... minutes des africains ah Les ici, c'est là-bas des africains, c'est bien dangereux Mais ici il arrive pas pour moi on se pour lui en tout cas pas d'expérience hein. yeah. Parce qu'ils que ils auraient, ils auraient dû nous dire qu'il n'est pas là. Voilà, comme ça. Euh... On, on, on, on fait autre chose on, mm. avec notre temps en fait. Parce qu'il y a Dalia mm. qui va partir très loin. Ouais, c'est ça. Oh, regarde sa tête! Ah <rire> oh. Of course. Heureuse de m'avoir, beaucoup. Toi aussi? Oui. <rire> <À la prochaine. rire> Allez bye. En tout cas les amis, merci d'avoir suivi ces vlogs. Finalement nous avons pas pu manger au restaurant nigérian parce que les messieurs ils n'étaient pas là, mais bon, ça on, on verra ça un autre jour. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous abonner d'activer la cloche de notification, de commenter, de liker, de partager avec vos proches et de commenter ce que vous pensez de cette vidéo. Sinon, je vous dis beaucoup de bisous à vous. Que le Seigneur nous garde tous. N'oublions pas que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Bye bye.